Salut les agitateurs du changement Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles Je suis Caroline et sur cette chaîne, je partage avec vous mes recettes et mes expérimentations pour apprendre ou plutôt pour réapprendre les savoirs naturels et pour vivre mieux Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ce blog ou sur la chaîne et j'en suis vraiment très touchée Alors cette année, j'ai eu envie de donner un petit nom à notre communauté j'ai réfléchi et le terme qui a vraiment résonnait en moi, c'est celui des agitateurs du changement. Pourquoi Parce que je pense que c'est ce qui vous correspond et moi, c'est ce qui m'anime profondément. Vous tous derrière la caméra qui me suivez, vous apprenez à vivre autrement. Vous êtes des rebelles, des agitateurs qui remettez en question ce que vous avez appris, vous questionnez vos modes de consommation vous repoussez les produits industriels, chimiques et dénaturés qui ne sont bons ni pour notre santé, ni pour l'environnement Alors vous, les agitateurs du changement prenez le relais pour semer des petites graines autour de vous et provoquer le changement dont nous avons tous besoin Et si moi, à mon niveau, je peux vous aider à avoir ce déclic je serai vraiment comblée En ce début d'année du coup, je vous souhaite euh, de continuer à suivre votre propre chemin et surtout s'il est en rupture avec un cadre qui ne vous correspond pas ou plus. Je vous souhaite de partager autour de vous euh, ce qui vous nourrit et ce qui vous anime. Soyez généreux, offrez des cosmétiques maison, des tisanes, des synergies mille essentielles, des savons euh, et portez toutes ces petites graines hein, pour faire du bien autour de vous et petit à petit pour provoquer aussi le changement dont la planète a tellement besoin. Cette année, sur le blog, vous pourrez apprendre comment transformer les produits naturels. Je vais vous parler des plantes, mais rassurez-vous, ce ne sera pas une encyclopédie botanique. On va rester simple et pragmatique parce que c'est ce que j'aime. J'aime apporter dans ma cuisine des ingrédients naturels, les transformer pour fabriquer des remèdes, des cosmétiques ou des savons naturels. Vous apprendrez aussi comment l'alimentation est la base d'une bonne santé et comment on peut, petit à petit, corriger les erreurs que l'on répète sans le savoir. Je vais tourner aussi plus de vidéos, parfois sur des sujets de fond, parfois sur des recettes aussi pour que vous puissiez passer à l'action chez vous. Je vous souhaite une belle et une douce année naturelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer sans vous intoxiquer. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.